Dans le premier exercice, il s'agit de créer un dossier « Famille » dans le dossier « Images » du répertoire personnel. Nous ouvrons donc le répertoire personnel, puis « Images ». Afin de créer le dossier « Famille », nous faisons un clic droit dans l'espace blanc afin de faire apparaître le menu contextuel où nous avons créé un dossier. Puis nous créons le dossier « Famille ».